Salut Youtube! Je viens de gagner une game! Grâce au chat! Je te laisse regarder! Mais avant! J'ai acheté le jeu hier pour le faire avec mon copain. Vous m'avez trop fait rire, merci. Mais tu verras, Cora, tu vas te régaler. Tellement bien de jouer à autre chose, les gars, de, de t'amuser sur un autre petit jeu. Je viens de éliminer ma cible mise à prix frérot. Voilà. Merci beaucoup. Mais tiens, je te rends litchi. Je te file litchi. Transport de chat. Suisse de pute. Il va être content dehors On va, attaquer, on va attaquer ce bâtiment On va faire le classico Je vais passer par le toit Et je vais débarquer de Je le voyais pas Les gars je, je le voyais pas en fait Genre mes yeux Mes yeux ont, ont pas compris j'ai vu un truc noir, la moquette noire Coucou, tu veux voir ma bite <rire> J'ai pas compris Cyril part en day off aujourd'hui Euh non je sais pas quand c'est son day off cette semaine euh, Cyril C'est quoi cet enfer que je suis en train de vivre? Pourquoi il y a tous ces mecs? Tous ces mecs organisés comme des commandos qui veulent me tuer, les gars. Je sais pas ce qui est en train de se passer en bas, mais j'entends des miaou, miaou, miaou. Regardez, c'était Matt la menace du 40. Maintenant, on a, une, on a une grosse merde qui nous vient directement de la Rochelle. Allez, go, on y va. 12 kills, c'est propre. Ah, c'est giga propre. Hein. Ce bruit m'a L'ennemi est toujours vivant, je répète l'ennemi est toujours vivant. Je me bats les gars. Est-ce que l'un de vous veut lui dire que c'était des balles au niveau de la tête ou pas du tout Genre, il en a aucun de vous qui veut lui dire que c'était... Je lui ai déjà tiré deux headshots deux et quelques Et survol. Hey GG man. Nice fight. Ouais oh, merde. J'ai la, la. En fait là j'ai vraiment la flemme de camper. Un truc de ouf. Donc euh, c'est vrai que je suis en train de rusher euh, sans aucune cover ni rien. Qui sont passés à travers vous avez vu Genre j'en ai tiré tellement dessus gros Et lui il avait tellement l'instinct du campeur Qu'il s'est douté que j'arrivais par derrière lui Quand on arrive à ce genre de situation chat On a plusieurs options Les, euh, les bâtiments de type coupé Sont à limite les meilleurs bâtiments Parce que J'ai cru que j'allais mourir à cause du feu. Par contre, est-ce que vous avez vu, moi, combien j'ai dû lui en tirer de balles Eziti, Ça a été la balade C'est une game de Warzone, frérot. Il faut être... Il faut avoir les deux mains coupées pour pas pouvoir gagner. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gars se rapproche. Ah Ah Allez, petit chameleur, les gars. Tu veux gonfler mon vivi, là <rire> oh. Installe-toi, on, on doit gagner la game. On roule ensemble, on meurt ensemble, les Pas Bad boy for life. Oh là là. Oh là là, oui, t'as raison, les chiens. C'est bon de se caliner quand on se tirait dessus. La mignonnerie battra les balles. Le drone est à court de carburant, il rentre C'est pas grave, Lucky. C'est pas grave. Et le chat, et le chat, on a gagné, on a gagné le chat. juger les gars, Je à tous.